On va continuer notre cours par un autre chapitre, c'est l'osmas le et les muscles possibles dans la face. Qu'est-ce que c'est que l'osmas L'osmas, c'est le système musculo aponevrotique superficiel. Les muscles possibles, ce sont les muscles de la mimique ou bien les muscles de l'animation sociale. Qu'est-ce que c'est que tout d'abord l'osmas et le muscle possibles de la face? D'une manière globale, de ce qu'on sait sur les muscles, il existe trois types de muscles au niveau du corps humain. Il y a les muscles squelettiques, il y a les muscles lisses, il y a un muscle qui est à part, qui est le muscle cardiaque. Les muscles squelettiques, qui sont des muscles constitués par des fibres striées, ils sont squelettiques, on les appelle squelettes parce qu'on sont se attachés au squelette osseux. La particularité des muscles possiés de la face qui sont attachés à la peau du visage c'est pour ça qu'on les appelle muscles possiés. ils permettent les expressions et la gestualité au niveau de la face ce sont finalement des muscles de la communication donc la contraction des muscles squelettiques la, la, la contraction des muscles squelettiques a une commande volontaire assurée par un nerf qui est le nerf au niveau de la face, c'est le nerf facial. Les muscles, le deuxième type de muscle, ce sont les muscles lisses. Ce sont les muscles des viscères, qui sont les organes internes. Et dont la commande, et contrairement au muscle scolotique, est une commande involontaire. Les muscles cardiaques, par contre, sont le muscle du cours Et il est autonome et involontaire. Toujours dans l'introduction. Donc contrairement à la majorité des muscles du corps humain qui s'insèrent sur des os et entraînent des mouvements surtout articulaires, les muscles de la mimique font partie des muscles squelettiques, mais eh, on voit des insertions fibreuses directement dans le derme. De ce que, de, de, pour cela, ils sont attachés au derme, entraînant leur, lors de, la, de leur contraction des mouvements de la peau. C'est pour ça qu'on les appelle muscles poussiers. Elles sont attachées à la fois au squelette et elles ont une autre attache qui est dermique. C'est pour ça qu'on les appelle muscles possibles. Donc les muscles de la mimique sont situés à différentes profondeurs au sein de l'architecture du tissu de la face. Certains sont superficiels, quant à d'autres, ils sont profondes. Donc les muscles possibles de la face sont des muscles cutanés de la tête et du cou. Ils sont attachés au squelette facial et à la pompe se forment d'un cagoule, comme nous voyons ici. Une sorte de cagoule, comme nous voyons ici. Les muscles possédés de la face ont trois caractères communs. Ils sont tout d'abord une terminaison mobile qui est cutanée. La deuxième caractéristique est sont énervés communément par le nerf facial, le septième nerf crânien, troisième caractéristique, et sont groupés autour des orifices naturels de la face, c'est-à-dire les l'orifice orifices oculaire, nasal, buccal et auriculaire. Sur le plan embryologique, la morphodifférenciation de l'ébrouche antérieure. Débute vers le 50e jour par la formation d'un muscle possi antérieur facial qui est constitué de deux parties, l'une superficielle et l'autre profonde. Ainsi, le possi antérieur facial superficiel s'articule autour des orifices orbitaires et nasales, mais il se prolongera également par le platysma cervical. Bien que le possi antérieur facial profond s'articule autour de l'orifice buccal formant ainsi un véritable sphincter fonctionnel pour la session nécessaire pour le, le nourrisson surtout et qui va par la suite possédera dans l'enfance la fonction de la mimique intégrée ou bien la fonction sociale. Leur rôle est d'intervenir dans le modulé en produisant différents types de mimiques faciales c'est ce qu'on appelle l'animation faciale. Donc, leur rôle est d'intervenir de le modulier en produisant différents types de mimique faciale ou bien l'animation faciale. Ces muscles ils sont en interrelation profonde avec le système limbique qui est le siège des émotions. Ils agissent en synergie potentialis potentialisatrice avec les muscles massétaires et temporaux qui sont des muscles de la mastication. Donc, le rôle classique des muscles poussins est d'optimiser les organes du sens. Cette optimisation orga des organes du sens domine largement les fonctions de la mimique faciale. Ainsi, ceux du nez optimisent l'olfaction par des muscles de dilatateurs et constricteurs. ceux de l'œil Optimise la vision et ainsi de suite. On joue, et joue ainsi un rôle fonctionnel majeur. Les muscles possibles de la face s'organisent schématiquement autour de l'orifice buccal, que nous voyons ici, mais aussi autour des orifices narinaires et des orifices palpébrons. Ce sont des muscles ainsi périorificiels, péri plutôt, cutanés. Ils sont pairs à l'exception du muscle orbiculaire de la bouche. Tous les, muscles de, tous les muscles possibles sont pairs à l'exception de ce muscle-là, le muscle orbiculaire de la bouche. En conséquence, les uns de ces muscles sont dilatateurs. Et les autres sont constructeurs de ces orifices. Ils peuvent donc agir soit par synergie ou antagonisme. Toujours dans l'organisation, parlons maintenant du SMAS. En effet, le fascia superficiel de la face est une extension du fascia cervical superficiel du cou. Il englobe les muscles de la mimique faciale qui forment ainsi ce qu'on appelle l'osmas, le système musculo-aponevritique superficiel. L'osmas est une fine couche musculo-aponevritique qui sépare la graisse sous-cutanée que nous voyons ici du fascia parotidon qui est juste là. Et des branches du nerf facial. Parce que les branches du nerf facial, quand même, circulent à la face profonde du SMAS. Le SMAS répartit ainsi les contractions des muscles faciaux responsables de l'expression faciale. Ces actions musculaires sont transmises à la pompe par des attaches ligamentaires localisées entre le SMAS. Et le derme. Nous voyons sur ce schéma-là le muscle platysma qui va se continuer à ce niveau-là par le système de SMAS, le système musculaire pneumothétique superficiel, qui va se continuer à ce niveau-là par le fascia temporal profonde puis par l le galia. L'OSMAS est également connecté aux structures sous-jacentes osseuses par un réseau de septembre fibreux et de ligaments. Ainsi, l'expression faciale est transmise depuis les structures fixes en profondeur, en profondeur de la face vers le derme sous-jacente. Nous voyons ici les structures osseuses. Ici, c'est l'os temporal. Ici, c'est l'os mandibulaire. Ici, c'est la Ici, c'est bien sûr, c'est euh, la mandibule sur cette coupe qui est plus ou moins transversale ou horizontale. Et nous voyons ici la peau, puis la le, le tissu, tissu sous-cutané. Puis nous voyons ici l'osmas qui se continue en bas avec euh, le platysma avec le, le, le fascia temporal profond puis avec le gallia. Voilà, l'osmas se poursuit au-dessus de la zygomatique ici et il devient continue, en continuité avec le fascia temporal parietal puis avec le, la, la galia aponevrotique du cuir chevelu. On parle maintenant un petit peu euh, de six muscles faciaux, de six muscles possiers. Au total, on a 12 muscles possibles de la face qui interviennent de modulé, c'est-à-dire modulé ou bien ce qu'on appelle euh, la, la forme, ou bien l'aspect global de la face. Ces muscles sont tout d'abord, l'orbiculaire des paupières, l'orbiculaire des lèvres, c'est est un muscle qui est impair, le transverse du nez, le buccinateur, c'est un muscle profond de la joue, l'élévateur de, de la lèvre supérieure, le pyramidal que nous voyons ici, le procerus le grand et le petit zygomatique que nous voyons ici, le muscle sourcilier au qui sont à ce niveau-là, sont attachés à ce niveau-là que nous voyons dans d'autres schémas, puis et le muscle abaisseur de la commissure labiale et bien sûr le muscle monton. On va maintenant décrire ces muscles, c'est-à-dire les muscles possibles. Nous avons tout d'abord le muscle frontal au niveau du front, le muscle orbiculaire des paupières, le muscle orbiculaire des lèvres, le muscle, le muscle de la lèvre, le muscle, le muscle auriculaire en rapport avec l'oreille, le muscle grand gomatique le rhizorius responsable du sourire, et le platissement. Revenons au muscle frontal. Le muscle frontal est un muscle qui est fin. Il est très adhérent au fascia superficiel, sans insertion osseuse. En fait, certains auteurs considèrent le muscle frontal et le frontalis euh, une, une, le considéré comme la partie antérieure du muscle occipitalo-frontalis. Les deux muscles frontaux sont toujours séparés par un triangle médian à base supérieure et ne vont jamais au-delà de la crête. Nous voyons ce triangle-là médian à bas supérieur, qui sépare les deux muscles frontaux. Il ne dépasse jamais, euh, bien sûr, la crête temporale. Ce muscle est responsable. Il permet de lever le sourcil. Il abaisse la ligne d'implantation antérieure des cheveux. L'orbiculaire des lèvres, que nous voyons ici, sur ce schéma, sur ce schéma également ici. C'est un sphincter buccal, non homogène. Il est constitué de nombreuses, fi de nombreuses fibres musculaires qui sont indépendantes ou intriquées, venant d'autres muscles comme le buccinateur, le canin, le triangulaire et le dépresseur labi et qui vont constituer ce qu'on appelle, qu appelle ici le modulis ou bien le non rétro-commisséral. Ces insertions osseuses proviennent. Donc, du maxillaire, de l'os maxillaire, de la mandibule ou bien l'os mandibulaire, il se dirige vers la peau et la muqueuse labiale. Classiquement, on peut le diviser en deux parties, une partie interne une partie externe. Le rôle principal, c'est le buccal il, il ferme l'orifice buccal et projette. Un autre muscle, le muscle abaisseur de l'angle labial, ou bien le muscle de l'angle oral. C'est un muscle qui est triangulaire, que nous voyons ici, à ce niveau-là. C'est le muscle triangulaire des lèvres. On l'appelle également muscle triangulaire des lèvres. Il est du bord inférieur de la mandibule, à ce niveau-là, à la face externe de la symphyse, en dessous du foramen montonnier. Puis, il se rend vers un éventail, vers... Euh, la commissure des lèvres et se termine par trois fissons un fisson commisséral un fisson labial plutôt ici labial ici et un fisson nasal à ce niveau, au niveau du nez si le muscle du mépris et du dégon c'est à dire il permet d'exprimer le mépris et le dégon le, le muscle sorcellier, sorcellier en currégateur la fonction principale du muscle, de ce muscle est de rapprocher les sourcils que nous voyons ici. L'expression, elle permet d'exprimer euh, la douleur. Un tableau qui résume plus ou moins euh, les différents muscles possibles et leur rôle dans la mimique ou bien ce qu'on appelle la fonction sociale. Ainsi, le frontal permet de lever, ou bien, il élève le, les sourcils et plisse la pompe du front. Il exprime ainsi l'étonnement et l'attention. Le corrugateur, du, le corrugateur, corrugateur du, sur, du sourcil, ou bien le muscle sourciliers il attire vers le bas la tête du sourcil. Il permet d'exprimer la sévérité, la douleur, et avec euh, envie, vieillissant, il creuse un sillon euh, longitudinal entre les sourcils, qui peut devenir permanent avec l'âge. Le muscle pyramidal euh, du nez, il permet d'abaisser l'espace intercercelier, il exprime l'agressivité et termine un sillon transversal à la racine du nez. Le relevoire propre de la lèvre supérieure, il permet la relève de la lèvre supérieure, il intervient de nombreuses, nombreuses expressions et notamment lorsqu'on pleure, le releveur propre de la lèvre supérieure et de l'aile du nez. Il permet également, il élève la lèvre supérieure et l'aile du nez à la fois. Il exprime ce qu'on appelle euh, le sentiment de déplaisir ou bien le mécontentement. Le rhésorius est responsable d'une fossette en dehors de l'angle oral lorsque la personne sourit. Il permet d'exprimer la joie. Euh, le transverse du nez. Il est délatateur de la narine. Il délate la narine et il exprime ainsi la mauvaise humeur. Puis, il y a un autre muscle, le muscle abaisseur de l'angle de la bouche. Euh, il permet d'abaisser la, la commissure. Il exprime la, la tristesse et la douleur. Le buccinateur, il tracte vers l'extérieur le, la, la commissure des, des lèvres et procède ainsi à un rôle digestif pour ramener le bol alimentaire entre les arcades. Euh, Ils jouent un rôle très important fonctionnel dans la mastication, ou spécifique comme du soufflet par exemple. Les muscles poussés, action et rôle. On peut distinguer deux régions au niveau de la face, la région centrofaciale et, et la région latérofaciale. Donc les muscles poussés sont localisés essentiellement au niveau de la région. Centrofacial par contre, le SMAS, le système musculaire panévratique superficiel, il est, il est, quant à lui, il est sur la région latérale de la face. Donc, la région centrofaciale ou mésofaciale répond aux fonctions essentielles de la communication, c'est-à-dire le regard et le sourire. La région cervicale antérieure aux régions platysmale, dont le squelette et le larynx, peut également être considérée comme par extension qu'en faisant partie de cette région, sont trop faciales, qui est la région de la communication. Les phénomènes de vieillissement, ils sont très intenses. Pourquoi Parce que les muscles à ce niveau, ils sont très actifs. Depuis de la mobilité permanente du masque facial ou bien du muscle de la face, en rapport avec la richesse d'expression du visage. Par contre, les régions latérales ne bénéficient pas chez l'homme de cette différenciation fonctionnelle de la mimique. Elles sont moins mobiles. Il s'agit des régions auriculantes, temporales parotidiennes, comme nous voyons sur ce schéma, et encore de la région latérale du cou, en rapport avec le muscle sternoclidon-mastoïdien que nous voyons ici. Ces régions latérales sont plus, sont plus concernées par l'orientation temporospatiale. spatiale les adhérences entre les couches anatomiques y sont importantes et le vieillissement est plus tardif et moins visible, contrairement à la région antérieure de la face. La fonction globale. Donc, la contraction d'un muscle possible détermine un ou plusieurs plis cutanés qui sont toujours perpendiculaires à la direction des fibres, des fibres musculaires qui seront visibles en cas de vieillissement comme on voit sur, cette, sur la photo de cette vieille femme on voit ici des plis qui sont constitués au niveau du, du front les fibres, le, le muscle frontal la direction des fibres et perpendiculaire et les plis se constituent d'une manière perpendiculaire, ils sont devenus horizontales les muscles possibles de la face permettent ainsi la mimique c'est quoi la mimique faciale C'est ce l'ensemble d'un certain nombre de mouvements qui sont visibles du muscle du visage. Ainsi, au répond, les muscles postiers de la face permettent la symétrie et l'harmonie de la face. Sur le plan émotionnel, ils permettent d'exprimer soit la douleur, soit la joie, soit la tristesse. Et soit intentionnel parfois quand on veut exprimer la colère. Donc, si on voit ici la direction des fibres musculaires et les plis ou bien les plis de vieillissement se constituent perpendiculairement à l'action de ces muscles possibles de la face. Donc, les muscles possibles de la face permettent l'expression émotionnelle ou intentionnelle. Ce sont des muscles de la communication faciale. Les expressions sont intimement liées à la mimique faciale et aux émotions, dont leur rôle, dont leur importance dans la communication, leur conférant ainsi une fonction sociale. Comme vous voyez sur ces photos, si l'expression faciale et qui se fait par l'intermédiaire des muscles possibles de la femme. Certains muscles assurent par ailleurs d'autres fonctions sphinctériennes, c'est comme le muscle orbiculaire des lèvres et le muscle orbiculaire euh, de la paupière. Les muscles possédés de la face agissent soit en synergie, comme par exemple le muscle canin et pyramidal qui permet d'exprimer la menace, euh, le sorcelli et l'abaisseur de la lèvre inférieure ou bien le carré de menton permettent d'exprimer la douleur, alors que d'autres muscles peuvent agir en antagonistes pour exprimer certaines certains émotions. La règle ainsi, deux muscles antagonistes, antagonistes du point de vue anatomique ne peuvent s'associer car ils correspondent à des expressions absolument opposées. Ainsi, le frontal avec l'orbiculaire, ils permettent l'étonnement ou l'attention et la réflexion. Le pyramidal et le frontal, c'est le tournement et la menace. Pyramidal sourcilier, c'est la douleur et la menace. Le grand et le petit zogomatique de permettent d'exprimer le rire et la tristesse. Les muscles possibles de la face sont, comme on a dit, énervés d'une manière euh, commune par le septième père crânien ou ce qu'on appelle le nerf facial. Le nerf facial qui va se diviser en, à sa sortie du trostylo ici à ce niveau, quand il sort du trostyle massoïdien, il va se diviser en deux branches, une branche temporofaciale et une branche cervicofaciale. La branche temporofaciale, quant à elle, va, se, va donner plusieurs autres branches, euh, notamment le rameau frontal pour le front, euh, le rameau palpébral pour l'orbiculaire, et d'autres rameaux pour la jaune ibuco supérieure. Quant à elle, la branche cervico-faciale va donner le rameau buccal inférieur pour la lèvre inférieure et le rameau marginal de la monde du et bien sûr d'autres branches qui vont, qui, qui vont partir au cou. La plupart des muscles. De la mimique repose sur le nerf facial, c'est-à-dire que le nerf facial euh, chemine à la face profonde du muscle potion du muscle, portion, du, du muscle, du muscle portion, et reçoivent leur innervation de leur face profonde. Les muscles, les muscles énervés par leur face superficielle sont le buccinateur, le mentalis, l'élévateur et le muscle de l'angle de la bouche. Toujours dans l'énervation cette fois-ci, c'est l'inervation sensitif. Alors que si l'inervation motrice il est assurée en exclusivité par le nerf euh, facial, euh, l'inervation sensitif il est, il est assurée essentiellement par le nerf trigémont, mais également par les nerfs cervicaux. Et le plexus cervical superficiel. Ainsi, hein, le nerf trigémaux, bien le cinquième pernard crânien, assure l'innervation sensitive de la face, par, bien sûr par ses trois branches principales, comme vous allez voir dans l'innervation de la face. Euh, C'est le nerf frontal et ses branches, bien sûr, faciales. Le nerf maxillaire, bien le 5-2 et ses branches faciales. Et le nerf mandibulaire ou ses branches. Également, le nerf, les nerfs cervicaux, c'est surtout le nerf grand-oroculaire et la branche cervicale transverse au plexus ou bien sûr bien, parfois le plexus cervical superficiel. La vascularisation de la face, déjà on a déjà parlé dans la vascularisation, elle est assurée essentiellement. Par l'artère et la veine faciale, l'artère et la, la veine faciale, mais aussi par les anastomoses que se font euh, avec les autres, les autres vaisseaux, que ce soit euh, l'artère maxillaire, ou bien l'artère linguale, ou bien les autres artères. En pratique clinique, la paralysie faciale réalise ce qu'on appelle euh, une diplégie faciale ou bien une dissymétrie faciale plutôt. C'est quoi la paralysie faciale? Il est, est une, euh, la paralysie faciale entraîne ce qu'on appelle une abolition fonctionnelle des muscles euh, possible et donc une face inanimée ou dissymétrique, c'est-à-dire il y a, là, si on voit ici sur, sur, sur cette photo-là, euh, cette paralysie faciale. Euh, nous voyons ici une, une l'hémiphase droite qui est tombante par rapport à l'hémiface gauche. Nous voyons ici que l'orbiculaire, ici c'est une paralysie faciale incomplète, parce qu'on voit quand même euh, que la patiente arrive à fermer d'une manière partielle l'orbiculaire, ici, et que la commissure ici et la commissure labiale n'est pas très bien tendante, bien qu'on voit qu'il y a vraiment une asymétrie, parce qu'on voit les sillons ici bien marqués, alors qu'on se voit qu'à ce niveau-là, il y a un méplaquetané de sillon nasogénial. Vous voyez ici la dissymétrie faciale. Nous voyons ici une paralysie, par contre, elle est, elle est plus ou moins complète, parce qu'on on voit que la patiente n'arrive pas quand même à fermer l'œil. On voit ici que la commissure labiale, ou bien l'angle labial, elle, elle est tombante. On voit ici le front qui... Euh, il n'y a pas de pli par rapport à l'autre côté. On voit ici le sillon qu'il qui est un méplat cutané au niveau par rapport à ce côté-là. On voit la dissymétrie, il est bien, bien visible. Donc, en pratique clinique, la contraction d'un muscle possède détermine un ou plusieurs plis cutanés qui sont toujours perpendiculaires à la direction de leur fibre musculaire, comme on a dit. Il faut dire que l'âge, laptose cutanée et graisseuse associée au facteur D'environnement entraîne ce qu'on appelle le vieillissement, euh, avec le vieillissement qui se fait avec, bien sûr, avec le temps et l'âge. Donc en conclusion, les muscles possédés de la face sont des muscles, ce sont les muscles de la mimique. Ils sont cutanés, ce sont les muscles cutanés de la tête et du cou. Ils expriment différentes émotions, la joie, la tristesse, l'agressivité ou autres. C'est un véritable masque facial responsable du modulé facial. Ils sont vascularisés en majorité par l'artère et la veine faciale, mais aussi par les autres artères et vessons, d'où la face. Ils sont énervés par le septième père crânien, ou bien ce qu'on appelle le nerf facial. C'est une énervation motrice, volontaire et exclusive par le nerf facial. Sur le plan sensitif, ils sont énervés par le trugiment mais aussi par le plexus cervico-facial, cervical, cervical superficiel et d'autres nerfs. Voilà, c'est comme ça qu'on termine ce cours-là. Euh, je vous remercie et je reste à, je je à l'écoute en cas, en cas pour ceux qui veulent d'autres détails. Merci.